Bonjour et bienvenue au Quebradas de la Ponchas, situé à quelques centaines de kilomètres au sud de Salta, dans l'Altiplano argentin. Ici, des monuments naturels gigantesques ont été façonnés par l'érosion durant des milliers d'années. Ces Quebradas sont constitués de la Gorge du Diable et d'un amphithéâtre naturel vraiment gigantesque, un site à voir, est vraiment magnifique.